Madrano, mercredi 8 janvier 1964 Ma chère Maria, je viens te donner des nouvelles de Clara. J'aurais dû le faire plus tôt, mais ta sœur cadette ne souhaitait pas que je t'inquiète. Elle répétait sans cesse « ça va s'arranger ». Eh bien non, la santé de ma chère femme ne s'est pas arrangée du tout. Ça s'est même aggravé. Tout a commencé quand une veuve de militaire est venue s'installer dans notre village d'Adrano. Elle était âgée, toujours habillée en noir. Pour une veuve, cela nous a paru normal. Elle disait s'appeler Teresa. Les hommes étaient méfiants. Elle ne souriait jamais. Cependant, elle a vite été acceptée par les villageoises. Ses conseils circulaient par le bouche à oreille et sa pratique de « faiseuse d'ange lui valait la reconnaissance des jeunes épouses et des célibataires. « Tu dois te demander pourquoi je te parle d'elle. Quel rapport avec ta sœur Clara J'y viens. » Un jour, dans notre épicerie, Clara s'est trompée en lui pesant de la farine. Elle a mal lu le poids indiqué par la balance. Et malgré ses excuses, la veuve s'est fâchée en insultant ma femme qui, tu la connais, n'a pas sa langue dans sa poche. Je les ai séparées avant qu'elles en viennent aux mains, et Teresa est sortie très mécontente en menaçant Clara que tu deviennes borgne. Le dimanche qui a suivi, tandis qu'elle ramassait des champignons lors d'une promenade en forêt, ta sœur s'est percée l'œil gauche à cause d'une branche trop basse masquée par des broussailles. Je l'ai emmenée tout de suite à l'hôpital de Messine, mais elle a quand même perdu la vision à son œil. On a cru à une coïncidence. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris que Teresa, loin d'être une sainte, était une sorcière. Quand elle est revenue à l'épicerie pour acheter des légumes, ta sœur n'a pas voulu la servir et l'a fait sortir à grands cris, se retenant de lui botter les fesses. On a entendu la sorcière lui lancer Que ta gorge devienne malade à ne plus pouvoir ni crier ni parler. Six jours plus tard, Clara a commencé à être enrouée. Puis, en l'espace de quinze jours, elle est devenue affaune. Moi, j'ai tout de suite compris que la sorcière avait jeté un sort à ta sœur. J'ai fait venir le curé. Ses prières à la Vierge Marie, à Jésus, aux apôtres, sont restées vaines. Même les messes de l'évêque. Le maire, rends compte, même le maire a fait venir un exorciste très connu en Sicile. Tu vois qui je veux dire mais il n'a rien pu faire non plus. Elle avait des tremblements permanents et toujours froid malgré la fièvre. Plusieurs médecins sont venus et leurs remèdes ont été inefficaces. Pourtant, ils coûtaient cher. Cette période a été très difficile à vivre, car tout en prenant soin de la santé de ta sœur, il me fallait continuer à tenir l'épicerie. C'est affreux de ne pouvoir rien faire, de se sentir impuissant, quand on voit la santé de l'être aimé se dégrader de jour en jour. Je ne le souhaite à personne. C'est la solidarité villageoise qui m'a empêché de sombrer. Suite à mes nombreuses plaintes, adressées par courrier au président de l'Assemblée régionale sicilienne, les carabiniers de Messine sont venus pour expulser Teresa du village. En vérité, il aurait fallu la bannir de toute la Sicile, car une fois lancée, son imprécation a continué son œuvre maléfique. Dans les semaines qui ont suivi, après que la sorcière a quitté Adrano sous les huées des habitants, le cou de Clara s'est mis à gonfler et à rougir. Elle était défigurée. Elle ne pouvait plus ni parler, ni manger, jusqu'au jour où elle s'est étouffée. « Alors, ma chère Maria, tout le village est impatient de ta venue. » Arrive donc au plus vite, dès que tu peux quitter Syracuse. Tu diras à ton mari Giorgio de faire attention sur la route. Sur le flanc de l'Etna, la chaussée est verglacée par endroits. Il n'y aura pas de problème pour vous héberger. J'attends que tu sois là pour fixer la date de la cérémonie de l'enterrement de Clara. Emilio